Il paraît que plus on a d'abonnés, plus on fait des vues et donc plus on gagne de l'argent sur YouTube. Eh ben on va voir que c'est pas forcément vrai pour tout le monde avec ce nouvel extrait de la soirée tout au YouTube. YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. On va maintenant appeler une musicienne qui est youtubeuse aussi et qui s'appelle Gabrielle Gros. Salut Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé qui est la vidéo comment j'enregistre une chanson je ma montre par quoi commencer Quel gaz à cocher en priorité ya a cette des à envoyer Des coups de fil à passer On dirait un peu le trône de fer version musique, non Je ne suis pas euh, ingénieur du son Je n'y connais absolument rien Des, des gens à contacter, j'ai peur de me poser De côtoyer le vide quand j'arrête de bosser Je deviens tandis que je me noie dans mon verre la morale c'est que tout le monde peut s'améliorer. Il est probable que je heurte la sensibilité des personnes qui s'y connaissent car je vais peut-être faire des erreurs monumentales, j'en sais rien. Euh, N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je reviens très vite aussi avec les vidéos que je tourne au fin fond de ma chambre seul au monde. And I call you one day. Bravo. Bienvenue, Gabriel. Merci. gabriel quand as-tu créé cette chaîne et pour quelles raisons Alors, bah, pareil, j'ai créé cette chaîne il y a à peu près dix ans, euh, je crois en, en, de, ouais, en 2009. Ça va faire dix ans, ma chaîne existe. Et je crois que j'ai posté ma première vidéo euh, un ou deux ans après, euh, en 2010, je crois. Et pourquoi Parce que je faisais déjà de la musique depuis un petit moment. Enfin, je commençais tout juste, ça faisait, je sais pas, 3-4 ans que je commençais à chanter et à faire mon coming out de hey, « Eh, je sais chanter, regardez-moi » Et ma famille, mes amis aimaient bien, mais je me disais, il faudrait que je trouve un... Je sais pas, que je fasse ça écouter à d'autres gens pour avoir des avis, etc. Et YouTube venait de naître, et il y avait déjà beaucoup de chaînes de cover à l'époque, et je me suis dit « Mais attends, moi aussi, je vais faire ça, je vais poster mes vidéos, et comme ça... » On verra, j'aurai peut-être des avis, il y aura des gens qui aimeront et tout. Je me suis dit, allez, comme ça, j'aurai des avis différents. Et puis j'aimais bien, ça m'a pris comme ça, j'ai posté ma vidéo et puis voilà, après c'était parti. Et alors il y a un an, tu as participé à un concours organisé par le youtubeur Thibaut InShape. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui c'est Thibaut InShape Et alors comment euh, tu as su qu'il y avait ce concours alors, Thibaut InShape c'est un youtubeur, je crois que c'est dans les cinq premiers youtubeurs français, donc il a énormément de je sais pas quoi, 4 millions, un truc comme ça. Je le suivais sur Instagram et il avait mis un petit post où il disait en gros, allez-y, écrivez-moi une chanson sur ma communauté avec tout ce que je raconte comme conneries dans mes vidéos. Et, euh, et du coup je me suis dit mais je vais le faire, enfin je me suis dit on sait jamais si ça marche bien et tout, je peux passer dans une vidéo, ça peut être cool, on sait pas, on sait pas ce qui veut se passer. Donc, eh ben, suis... tiens on va te rappeler quelques souvenirs, ben, voilà. <rire> voilà ce qui s'est passé. Damn, Team Shape j'espère que vous allez bien, c'est Shape, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Je vous ai donc donné le défi de composer une musique sur la Team Shape en seulement heures Et la dernière fois, ça s'est plutôt bien passé, car le clip qu'on a fait avec Gabriel a fait plus de 4 millions de vues. Je rentre, il est déjà midi, je mange, et je me fous sur l'ordi Oh, la nouvelle vidéo de Thibaut. Je la regarde, ça m'inspire, ça me tire vers le haut, plaisant la graine. On en a de la veine de suivre un type pas trop sérieux qui nous entraîne à donner le meilleur de nous-mêmes. À donner le meilleur de nous-mêmes. 2, 3. C'est la team Shay rien en toute la semaine, au tipeee, non mais c'est. C'est la team shape, handicapé ou pas, même pas un ça nous arrête. C'est la team shape. Ah, coupe tu bois ta bière, nous on prend un petit verre. C'est la team shape. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Du coup, vous êtes arrivés très nombreux. On est passé de à peu près 600 abonnés sur ma chaîne à là on va être. Je sais pas, 4500 quelque chose comme ça. C'est monstrueux. Désolée j'ai pas pu répondre à tous les messages, On a reçu un moment calculable mais euh, j'ai vraiment tout lu et euh, vous êtes adorable. merci beaucoup. Alors comme tu le dis, avec ce clip tu es passé de 600 à 4500 abonnés mais tu t'es pas arrêté là parce que maintenant tu as 67 000 abonnés. Bon, en fait j'ai tourné la vidéo le lendemain, enfin euh, euh, le lendemain il y avait 4000 personnes mais après ça a continué d'augmenter donc euh, effectivement maintenant je suis à super, ouais, 60, euh, 60 000, 68 000. Voilà. Et alors comment s'est passée cette expérience euh, de tournage et qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, bah, C'était très chouette. Déjà j'étais contente de voir euh, toutes les réactions euh, autour de, de ma chanson. Euh, bah, les premiers moments je me suis dit ouais, c'est incroyable et tout ça y est c'est mon moment. Il y a plein de gens qui m'ont vu je vais lancer ma, <rire> ma chaîne YouTube, je vais faire plein de vues et tout. Donc après je suis allée faire le clip, hein, bref tout s'est très bien passé. Et euh, à partir de là je me suis dit attends euh, ça a plu donc c'est à dire que tu peux faire des trucs qui plaise, tu peux avoir, voilà, je peux, je peux peut-être réussir à être youtubeuse, etc. Donc, euh, je me suis mis à, à... En fait, je suis infirmière à côté. Je me suis dit, euh, cette année, je me mets à mi-temps. Je me mets à mi-temps, comme ça, je consacre la plupart de mon temps à la musique et, euh, et à YouTube. Sauf que très rapidement, euh, j'ai déchanté parce que euh, le problème, c'est que en y repensant maintenant, la communauté de Thibault in Shape, ce n'est pas du tout la communauté que moi je recherche, ni que j'ai. Donc finalement, je me suis retrouvée avec un public qui n'est pas du tout engagé sur mes publications, et qui, voilà, qui a été là parce qu'il euh, y a eu un buzz à un moment donné. Donc, euh, bah, j ai, j ai continu... pendant un an, voilà, j'étais à mi-temps, et je me cherchais un peu, alors je faisais tout type de vidéos, euh, je continuais mes covers, j'ai commencé à poster mes compositions. Euh, et euh, je, je me suis dit à un moment, mais... Enfin, je, je, Est-ce que j'ai envie d'être youtubeuse ou est-ce que j'ai envie d'être euh, chanteuse, musicienne Parce que c'est ça mon vrai projet à la base. Et du coup, j'ai complètement arrêté de faire des vidéos divertissement. J'ai même enlevé plein, supprimé plein de vidéos de ma chaîne que je ne voulais plus voir. Parce que je me suis dit, là, je fais le guignol, mais c'est pas moi. Enfin, c'est ridicule. C'est juste justement pour avoir ce truc de dire, euh, « Ouais, je vais être youtubeuse, alors je vais faire comme tout le monde et je vais faire une communauté. » Mais en fait, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Donc, je me suis cantonnée euh, à faire mes petites compos et mes petits covers. Euh, est-ce que tu as quand même gagné un petit peu d'argent grâce à YouTube euh, Alors je gagne en gros, euh, je gagne 70 euros tous les trois mois, en gros. <rire> ce qui n'est pas énorme, <rire> ce qui ne permet pas forcément de vivre. Alors du coup, tu n'es plus à mi-temps Si, toujours, parce que mon, mon vrai projet, c'est de, de réussir dans la musique. Donc euh, j'ai quand même eu de belles opportunités euh, grâce à Thibaut InShape. in Shape. Et voilà, aujourd'hui, YouTube, ça me sert surtout pour... pour mes vidéos, un, enfin, you, mon YouTube, c'est un espèce de, de, de, de CV ou de portfolio de, de ce que je suis capable de faire et ça me donne voilà, de la légitimité auprès des programmateurs dans des salles de concert ou auprès de, voilà, de, de radio ou de télé pour dire, regardez, il y a des gens qui me suivent, qui aiment bien ce que je fais, j'ai fait tout ça, je viens de là. Voilà, c'est plutôt à ça que ça me sert aujourd'hui, YouTube. Alors, il y a une question que j'ai envie de poser à tous les deux. Quel lien vous avez avec euh, les commentaires Alors, Personnellement, moi, moi j'ai une, une communauté qui est, qui est très gentille, très bienveillante. J'ai quasiment jamais jamais eu de commentaires méchants. Et, euh, et je lis tout et je réponds à tout parce que je me dis que si les gens prennent la peine d'écrire quelque chose pour, pour me faire ne serait-ce qu'une critique ou un compliment, je me dis... Euh, moi, j'aimerais bien qu'on me réponde quand j'écris, donc euh, je, je réponds. J'ai pas de... C'est plutôt positif pour moi, les commentaires. Et toi, Olivier comme j'ai dit, c'est une, euh, voilà, une amour-haine... Euh, euh. Non, non, c'est souvent... Alors, moi aussi, je les lis tous. J'y réponds de moins en moins, parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, c'est pas que, que les commentaires, c'est enfin, principalement les mails que je reçois qui, là, sont les plus orduriers. Alors, je sais pas, j'attire les psychopathes. Parce que, euh, voilà, j'ai des mails bizarres, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Euh, c'est pas, pas dramatique. Alors, au, au début, ça me choquait. Je trouvais ça super bizarre, quoi. Je comprenais pas toute cette haine qui était... Mais je dis, mais je, je sais pas ce qu'ils ont... Alors moi, alors, moi, le truc qui me fascine, quand même, hein, c'est que les gens prennent du temps pour envoyer des sauts de vomi. Ça, c'est un truc qui me... Euh, voilà. Moi, j ai, j ai, j ai, j ai, si j'aime pas, je mets même pas de pouce vers le bas, quoi. Je, je zappe à une autre vidéo. Mais non, il faut qu'il alors, je pense que c'est des gens qui ne se sentent euh, pas écoutés, qui ont besoin de balancer leur bill. Il y a des jours où ça passe très très bien, quoi, où j'ai une carapace qui est super épaisse. Il y a des jours où euh, pff, ça fait mal. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, mais, mais, mais tu réponds pas J'essaye je, d'y répondre. Je me fais des, des sessions de deux heures où je réponds aux commentaires. Mais franchement, c'est vachement de boulot. Euh, j'aimerais bien pouvoir répondre à tous hein, mais euh, j'ai pas le temps quoi. Donc, euh, bah c'est soit je réponds aux commentaires soit je crée des nouvelles vidéos Donc, euh, à choisir euh, bah, je préfère faire des nouvelles vidéos mais c'est un, un vrai problème et encore nous ça va on n'a pas x millions de mais tu parlais de, de Thibaut à mon avis tu vas dans sa section commentaires et c'est n'importe quoi et, alors, et, et, et en particulier moi j'ai une audience qui est plutôt adulte mais euh, tu vois plein de qui de 12 ans euh, qui balance des commentaires débiles et alors bien sûr avec les super fautes d'orthographe. Et alors ça c'est mon côté daron qui re, qui revient à la charge euh, et voilà quoi. Donc nous on enfin moi moi en tout cas je suis plutôt j'ai plutôt une communauté qui est vachement qui est vachement sympa. Il y a quelques psychopathes au milieu de ça, ça va quoi. Bon alors OK, c'est une soirée YouTube, YouTube, YouTube. Mais euh, on va quitter un peu YouTube pour aller sur une autre plateforme de partage de vidéos. Je vais inviter à présent un ancien champion de e-sport qui s'est reconverti en streamant des parties de Battleground sur la plateforme Twitch. Il s'appelle Paul Grimaldi, mais tous ceux qui le suivent le connaissent sous le nom de Cal C'est sympa leur façon de parler des commentaires qu'ils reçoivent sur leur chaîne. Perso, je prends beaucoup de plaisir à entendre ces youtubeurs parler de ces moments qu'on ne voit jamais, ces problématiques qu'on aborde rarement. Tiens, en parlant de commentaires, vous pouvez lâcher un com. Dites-moi donc ce que vous en pensez de leur façon de supporter les haters ou du fait que ça paraît si difficile de gagner sa vie sur YouTube. Comme vous l'avez compris, ce n'est pas parce qu'on a une communauté de plus de 60 000 abonnés qu'on fait forcément plein de vues et plein d'argent. Le cas de Gabriel Gros est étonnant avec cette soudaine arrivée de dizaines de milliers d'abonnés qui s'intéressent plus aux tutos muscu de Thibaut InShape qu'à ses dernières compos. A ce sujet, je tiens à vous remercier, vous qui êtes abonnés depuis mes premières vidéos et qui êtes encore là à la fin de cette nouvelle vidéo. Je dois vous donner l'impression de beaucoup m'éloigner du sujet pour lequel vous vous êtes peut-être abonné. Mais ne vous inquiétez pas, je reprendrai le fil de mes vidéos d'économie dans quelques mois. Et en attendant, je diffuse ces sujets tout au YouTube qui sont au cœur de la chaîne Papa Vigéré depuis le début. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au gaming live sur Twitch, tout un autre monde du partage de la vidéo sur Internet. Donc, à samedi prochain